C'est très stratégique, le pardon. C'est peut-être même la plus intelligente des stratégies. C'est la meilleure politique de paix. C'est le pardon. C'est intelligent. C'est une bonne affaire, le pardon. Tous les juifs le savent. Et croyez un juif quand il s'agit de bonnes affaires. Oh, Jésus, il avait compris le truc. Parce qu'il était juif, à, à jamais oublier. Il savait qu'on allait être pardonné à la mesure de combien on pardonne. Alors pardonne-nous, donc en direct, nos offenses, comme je pardonne. Alors plus je vais pardonner, plus je sais que tu vas me pardonner. Le business est en place. <rire>